pas oui est-ce que vous dit Qu'est-ce que vous ce que vous dit Non, C'est ça, I'm not sure. там там там C'est le photographe qui a pris nous des amis. Non, il y a plus de il y a non c'est police c'est on va pas a va oui. <coughs> C'est <muches> la <muches> <muches> cet inconvénient et nous allons redémarrer avec la cérémonie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, policiers de tout grade, membres de la presse, comme vous le savez, la sécurité publique est une priorité pour le peuple haïtien et pour le gouvernement de la République. Et la sécurité en elle-même implique la mobilisation de nombreuses ressources. Étant donné que la police nationale d'Haïti est impliquée en première ligne dans cette bataille, il lui faut des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources liées à l'information. Le gouvernement de la République a parfaitement compris tout cela et c'est la raison pour laquelle tenant compte des carences auxquelles la police nationale fait face a jugé bon aujourd'hui ce jeudi 13 avril 2022 de procéder sous vos yeux à la remise d'une flotte de 16 matériels, matériels roulants flabandeux. pour mettre la cérémonie dans son contexte, nous invitons le commandant-chef de la police nationale d'Haïti à adresser des mots de circonstance. Je vais commencer. Monsieur le Premier ministre, les chefs du CSPN, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre de la Défense, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre à la Condition Féminine, Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communication, Monsieur le Directeur. Le cabinet du Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur l'inspecteur général en chef et membre du recommandement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, policiers et policières, Mesdames, Messieurs, Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi dans les locaux de la Direction générale à l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien de 16 véhicules à la police nationale d'Haïti. Ce geste, tant apprécié par le gouvernement exprime la volonté indéfectible des autorités haïtiennes à accompagner la police nationale dans sa mission constitutionnelle de garantir l'ordre public. Dans sa mission constitutionnelle, de garantir la sécurité intérieure de l'État par la protection des vies et des biens de la population haïtienne et de toute autre personne se trouvant sur le territoire national. Depuis un certain temps, cette responsabilité essentielle s'affronte à des difficultés majeures liées à un manque d'équipement et de matériel adéquat devant aider nos vaillants policiers qui se livrent jour et nuit, à une lutte acharnée pour amener la paix et la sécurité dans notre société, à être beaucoup plus efficaces, plus performants dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leurs efforts, de leur renouveler ma confiance et les encourager à rester dans la voie de l'engagement du devoir de l'esprit de sacrifice et de service. C'est par cette attitude que nous arriverons à faire un usage efficient et efficace des moyens mis à la disposition de la PNH et à démontrer au gouvernement et à la population tout entière que nous saisissons le sens de ces efforts. En effet, l'arrivée de ces véhicules inaugure la mise en branle d'une série d'actions du gouvernement visant à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti pour mieux faire face aux défis actuels de sécurité qui sont de nature multidimensionnelle et qui requièrent la participation de tous les acteurs de la vie nationale. La gouvernance moderne de la sécurité exige une approche intégrée priorisant une coproduction de la sécurité. Ceci étant dit, j'attends en ma qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti à ce qu'un usage responsable de ces véhicules soit fait dans quel que soit le lieu d'affectation où ils seront affectés, dans la zone métropolitaine ou dans les villes de province. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier encore une fois le Premier ministre et tout le gouvernement pour ce support apporté à la police nationale d'Haïti. Et nous sommes sûrs et certains que le gouvernement va continuer à mettre au profit de la PNH d'autres ressources telles que demandées par pour lui faciliter à ramener la paix et la sécurité dans le pays. Sécurité a ses responsabilités de tout gouvernement la police, acteurs politiques, secteurs économiques, sociétés à toute les secteur du pays, pour nous mettre main ensemble, pour nous mettre le pays sous de sécurité et stabilité. Nous avons fait et nous croyons que nous avons Nous avons tous les policiers, la petite population, que la police engage pour le travail dur chaque jour, pour rétablir l'ordre pas moi des nous que nous croire la police. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les membres du haut état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs, policiers et policières, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, chers invités. La question de la sécurité constitue une préoccupation de l'ensemble de la population et une priorité pour le gouvernement. Malgré les efforts quotidiens de nos policières et de, de nos policiers, nos concitoyens attendent encore plus de nous pour garantir leur sécurité et pour leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes partout sur le territoire, sans avoir à craindre pour leur vie. Ceci est une revendication légitime et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi, ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement et l'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Que veux aujourd'hui Demandez à vous tous ici présents d'applaudir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs. J'ai tenu à venir en personne, participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant à la Direction Générale de la Police Nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre l'insécurité et les gangs. C'est avec nos mères ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre ce défort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci, que nous, demandons, que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces Paramilitaire. que même si je peux comprendre leur colère le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État je comprends l'impatience des uns et des autres moi aussi moi aussi pardon je suis impatient de voir le problème de l'insécurité résolu c'est un passage obligé pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie, et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir nous miser dans route. Mais nous avons pour nous porter bonne bonnes nouvelles. Nous avons pour de difficulté pour nous joindre moyens, moyen avec une formation spéciale pour les policiers à contrôler le à bandit. Heureusement, nous nous et et formation commence. Maintenant, les peuples ici continuent faire nous confiance. Malgré ça, a dit, nous a fait police, nous en confiance. et mon ladan qui détermine déterminés, qui un risque et qui paraît pour continuer à prendre un risque pour résoudre le problème. Dans tête ensemble, nous avons ça. Nous savons pouvoir compter sur nos forces de police et les moyens que nous leur donnons aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir de l'aide à bâtir cet environnement sûr et stable dont nous avons tant besoin avons en même temps besoin du support de toute la population. Et c'est de cet esprit que j'ai constitué avec des représentants, des signataires d'une pétition récente un espace de rencontre et de dialogue pour partager des idées et des propositions en matière de lutte contre l'insécurité. Nous avons remporté plusieurs victoires, en travaillant la main dans la main avec le secteur privé pour faciliter la livraison du carburant et pour protéger les affaires des opérateurs du bord de mer. Nous sommes en conversation avec ceux de Martissan dans la même perspective. Nous pouvons remporter d'autres victoires en unissant nos forces état, secteur privé, société civile. Situation que vive là, nous vivons là, nous toutes, en union, l'union qui est faite autrefois forcément. Nous ne pouvons pas suspendre répéter. Nous ne pouvons pas en place pendant une période intérimaire pour division, pour ou pour cœur nous bataille une à l'autre nous bataille entre frères nous tous nous avons pour obligation de faire tout ça nous capable pour nous remettre la démocratie l'état de droit et institutionnel sous rail nous entendons déjà à commandant la police là ou machine y qui nous a servi pour nous assurer une plus grande présence la police dans la rue à quartier. Je recommande à la PNH de bien les entretenir et de faire un bon usage des équipements que nous venons d'acquérir au prix de lourds sacrifices en vue de mettre en application les plans qu'ils ont élaborés. Messieurs les policiers, le pays a besoin de vous. Le pays compte sur vous. En cette période Pascal, que Dieu jette un regard favorable sur notre cher Haïti et sur chacun de vous. Merci. Gracias.